finir, poursuivre la confection de cette petite botte. Et euh, sur euh, euh, la petite broseur à 16, on a fait, fait la pose de l'appliquer avec euh, le zigzag. Et là, on vient de changer de machine. On est sur la Bernette B77 pour avoir un petit peu plus de gamme au niveau des points euh, décoratifs. Cette fois-ci, on va passer sur euh, ce côté de la petite botte où on va faire des boules de Noël. Euh, toujours avec la pose d'appliqué et puis aussi avec euh, les points euh, décoratifs donc qui viennent de euh, la machine et après il suffira juste de poser le petit nœud par dessus et voilà alors je voulais vous parler du euh, Vlisofix. Euh, j'en ai parlé tout à l'heure mais là je vais vous montrer en fait le Vlisofix il a plusieurs noms c'est euh, Vlisofix ou le Bandaweb aussi il est connu sous ce nom là euh, on le vend au mètre euh, 2,50 euros au magasin euh, et il a l'avantage en fait pour les appliquer euh, d'être un double face alors ok pas beaucoup d'ongles si ça y est voilà donc je l'ai thermocollé une première fois au fer et ça me laisse une surface assez douce en fait c'est la colle qui est posée sur cette surface là et il va suffire en fait que je le place sur mon support et que je passe un petit coup de fer, ce que je vais faire tout de suite. Donc, mon tissu appliqué maintenant est collé. On a toujours le pied, euh, qui est le pied pour les points décoratifs. Euh, et j'ai mis un fil doré. Euh, on va essayer donc de trouver euh, celui-ci. Alors, il fait partie en fait des points, euh, des points quilting ou patch. Alors sur cette machine, on, a, on en a plusieurs. Euh, il y a plusieurs bibliothèques de, de points décoratifs. Là, ce sont les points utilitaires. On va avoir toute une panoplie de points décoratifs. Euh, C'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc, euh, il suffit de cliquer dans les tiroirs. Et on va retrouver toute une série de points super jolis. On a euh, l'alphabet, euh, une euh, une série donc de boutonnières, de points pour les boutonnières et le patch. Donc c'est là-dedans que je vais le trouver. Il suffit avec la flèche de regarder un petit peu ce qu'on a. Et on va prendre celui-là. Alors, celui-là, je vais le réduire un petit peu au niveau de la longueur. Et je vais me mettre en 1. Et puis, euh, je pense que je vais le réduire aussi. On va se mettre à euh, 2,6, ça devrait le faire. Voilà, on peut toujours faire un petit essai euh, au départ. Euh, et donc, euh, on va se mettre dans ce sens-là. Alors, ah oui, euh, que je me repère, voilà. Euh, sur cette machine, il n'y a pas de, de levier, c'est euh, électronique pour descendre le pied. Alors, je vais me placer comme ceci. Il faut que mon point passe euh, de part et d'autre euh, de euh, la pièce appliquée. Je vais faire en sorte en fait que quand mon aiguille elle pique sur la gauche pour faire le point, ça passe juste à l'extrémité du tissu. Pour garder un point régulier, euh, déjà je vais ici faire en sorte que mon aiguille à chaque fois que je m'arrête est en position basse. Euh, donc ce que je voulais dire c'est que pour que ce soit un point régulier, je vais toujours m'arrêter à l'intérieur de mon tissu et non pas quand l'aiguille pique à l'extérieur. Je vais lever le pied, toujours en ayant mon aiguille en position basse, et rebaisser le pied. Vous avez vu, j'ai tourné le tissu et on poursuit. Je tourne mon tissu de façon régulière mon œil s'attarde à mon aiguille qui pique vers l'extérieur, toujours au même endroit, juste à l'extrémité. J'aurais pu le faire un petit peu plus large, mais là c'est joli quand même. Comme pour l'autre pan de tissu, on a renforcé hein, ce tissu. Ça permet au, au tissu de moins plisser à la pose de l'appliquer. C'est toujours plus facile de coudre sur un tissu qu'à renforcer. arrive au bout, donc je vais repasser un petit peu par dessus et voilà je peux couper parce que cette machine est un super ciseau